Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va s'intéresser à vous et moi, les pollueurs de ce pays, ceux qui produisent des déchets. Saviez-vous qu'en Guadeloupe, nous produisons, chacun d'entre nous, quelques 578 kilos de déchets par année Oui, ce n'est pas rien, des chiffres qui nous ont été livrés très récemment, notamment par l'ORDEC, l'Observatoire Régional des Déchets et de l'Économie Circulaire en Guadeloupe. Et pour en parler ce soir, nous recevons Christa Virginie, vous êtes chargée de mission à l'ORDEC. Bonsoir Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors d'abord parlons de, de l'ORDEC, justement, cet Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire. Quelles sont ses missions localement Alors l'Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire, du coup nous, on a un rôle de collecte des, des données de, de déchets produits par les habitants mais aussi les entreprises. On les analyse, on les diffuse pour euh, par la suite sortir des bilans de déchets qui vont permettre aux politiques publiques bah, d'orienter leurs stratégie, les actions pour la gestion des déchets en Guadeloupe. C'est justement cette compilation euh, d'éléments de données chiffrées qui vous permettent de nous dire que nous produisons 578 kg de déchets par année par habitant en Guadeloupe. C'est un chiffre qui paraît énorme et même très élevé par rapport à d'autres départements d'outre-mer. Oui, tout à fait. Alors, euh, le jeudi 12 janvier 2023, euh, l'Observatoire a présenté le bilan des déchets mmh. de l'année 2020 et 2021. Et donc, en Guadeloupe, on a quand même produit pas mal de déchets puisqu'on en est au total à 3, plus de 319 000 tonnes, qui comprend du coup les déchets ménagers et assimilés. Donc, à plus de 222 000 tonnes. Donc, comme vous l'avez dit, ce qui représente 578 kg euh, de déchets produits par Guadeloupéens, mais aussi les déchets d'activités économiques qui sont produites par oui. nos entreprises qui représentent tout de même plus de 97 000 tonnes en 2021. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence que l'on peut retrouver avec d'autres départements d'Outre-mer Alors, euh cette différence explique que sur nos performances de collecte, on doit aller vers les outils qui sont à disposition oui. sur le territoire pour améliorer nos performances. En gros, le tri sélectif ne doit plus être une simple vue de l'esprit, mais ça doit être concret dans chaque foyer. C'est ça. Il faut appliquer le geste du tri sélectif, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble du territoire est doté de déchetteries. Nous en avons 11 sur le territoire, dont deux nouvelles ont été mises en service en 2021, celle de Mornalo, mais aussi celle de Pointe-Noire, et nous avons un point de regroupement situé à Marie-Galante, des bandes d'apprentissage volontaires donc qui nous permettent de, ben de trier nos verres ouais. et nos emballages. Donc il faut se, rendre, oui. être acteur de, de nos outils. Et surtout, il faut peut-être dire aux Guadeloupéens que ça marche. Les déchetteries, vraiment, ça fonctionne, ça permet de réduire justement ces chiffres éloquents qu'on vient d'évoquer. Alors oui, les déchetteries, ça fonctionne. C'est des espaces qui sont totalement euh, gratuits pour les ménages. Ils acceptent aussi pour la plupart les déchets, des professionnels. Donc il faut s'y rendre, puisqu'en Guadeloupe, en 2021, nous avons quand même euh, collecté plus de 37 000 tonnes grâce aux déchetteries, oui. donc qui représente une belle progression par rapport à l'année euh, 2020, où nous étions à environ euh, plus de 37 tonnes, 000 tonnes. Oui. 000 tonnes. Le, le gros souci, on va revenir hein, sur les performances des déchetteries, parce qu'il y a derrière une valeur économique, c'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire, j'imagine, mais Parlons d'un des gros problèmes que nous avons qu'il faut réduire, c'est celui de l'enfouissement. C'est euh, traditionnellement euh, ce que l'on a opéré pendant des décennies dans notre département et ça reste encore un chiffre trop élevé. Oui, alors effectivement, malgré euh, la, plus de 54 000 tonnes de nos déchets qui sont valorisés, dont 26% euh, sur le territoire guadeloupéen, donc à travers de la valorisation organique, donc euh, des biodéchets oui. ou euh, des déchets verts, L'enfouissement reste encore majoritaire et représente tout de même plus de 167 000 tonnes de déchets enfouis dans nos deux installations de stockage. De Qu'est-ce qui fait qu'on peut inverser cette tendance et multiplier les déchetteries sur le territoire, multiplier là encore les gestes de tri sélectif en amont ben Vous venez de le dire, il faut multiplier nos gestes de tri. Aujourd'hui, l'ensemble de la population guadeloupéenne a, à sa proximité, un système de tri sélectif, donc euh, il, faut, il faut aller vers ces outils, trier, beaucoup trier, comme ça, ça nous permet oui. de développer des filières de valorisation locale et euh, des emplois locaux et bien sûr des circuits beaucoup plus vertueux pour nos déchets et aussi des ressources en Guadeloupe. Alors je comprends quand vous êtes dans votre rôle de chargé de mission pour euh, accompagner euh, notamment les collectivités sur le choix des, des politiques publiques en la matière, mais malgré tout, est-ce que finalement le problème ne vient pas, quand on parle de trier en amont, ne vient pas du foyer qui n'est pas encore suffisamment équipé en Guadeloupe Est-ce que c'est un constat que vous faites malgré tout Alors, le constat est fait, puisque en Guadeloupe, par rapport à notre population, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une borne d'apport volontaire pour 350 habitants où euh, aujourd'hui nous avons une bande de verre pour euh, trois, euh, 531 ouais. habitants. Donc ces bandes vont se développer, les déchetteries aussi vont continuer à se développer. D'ailleurs nous avons plus d'une dizaine de déchetteries en projet qui devaient voir le jour euh, durant les cinq années à venir. Donc en fait, euh, et, ces et, et les poubelles de couleurs différentes par foyer, euh, ça, ça peut exister Ce n'est pas forcément une orientation ou au contraire ça pourrait aider Alors ça existe déjà oui. sur certaines collectivités, Certaines collectivités, ouais. donc, euh, pas toutes malheureusement, mais euh, c'est un travail qui sera fait euh, par les autres collectivités pour permettre aux, aux ménages d'avoir les deux poubelles, la poubelle jaune notamment. Oui pour le tri du papier, euh, des emballages ménagers recyclables, donc qui permettront aussi ben, d'évoluer nos performances de collecte. Alors vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est vrai que produire beaucoup de déchets c'est une chose, mais on peut en faire une valeur économique, c'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire. Il y a de plus en plus de revalorisation de ces déchets localement en Guadeloupe. Alors oui, effectivement, d'ailleurs euh, au sein de Synergile, nous avons... Euh, Développé euh, et mis en, en ligne l'année dernière une plateforme pour euh, les professionnels donc, qui s'appelle euh, Carie Exchange donc, qui va permettre de favoriser la dynamique de réemploi, de recyclage ben, des matériaux, des objets, des équipements, euh, des déchets en Guadeloupe. Oui. Donc Ceci ben, se fait totalement gratuit entre les professionnels. Ils échangent leurs ressources et ce qui permet ben, d'aller vers une économie euh, circulaire. Ben, d'éviter de jeter. Oui. On a aussi ben, des, euh, des applications mobiles euh, pour les ménages, euh, notamment euh, Gland Market qui, mm -hmm. qui euh, agit pour euh, l'anti-gaspillage. Oui. Il y a aussi Uli qui est une plateforme pour, euh, de proximité pour les déchets ménagers. Oui, Donc je... tous ces, toutes ces applications, toutes ces plateformes bon, hein, vont permettre de nous éco-responsabiliser, de, de nous sensibiliser. Oui, et puis que le geste devienne finalement de plus en plus voilà. facile hein, pour le pour le citoyen que celui que celui du tri. On, on imagine. Mais alors en dehors de toutes ces applications, de tout ce qui est mis euh, tout ce qui est mis en place, on parle surtout de, de changement de comportement. Hein, c'est ça. Et là, est-ce que le travail est fait au niveau des, des plus petits parce que c'est eux qui seront les les adultes de demain Alors le travail est fait. Euh, au niveau des, ben, des plus jeunes, de la scolaire en fait, euh, au niveau des écoles, il y a des, des sensibilisations. Au niveau aussi euh, des collectivités, le travail est fait. Pour les plus jeunes, mais aussi pour, pour les plus âgés. D'ailleurs, euh, du, euh, du 1er février au 5 mars, Cap Excellence réalise euh, l'excap gain des déchets. Oui. Donc, il euh, y aura une énigme à résoudre par jour. Donc, euh, j'invite la population de Cap Excellence. Et il faut participer, à... oui. Voilà, oui, oui. Ça. Et puis, aller visiter également, euh, euh, on imagine les, ce qu'on appelle les PVD, les pôles de valorisation des déchets. Ils se développent à travers des déchetteries sur le territoire. Mais... Euh, vous parliez d'économie circulaire pour les entreprises euh, sur l'échange de ressources, mais ça veut dire aujourd'hui que pour le citoyen, demain, un, un appareil électroménager qui souvent destiné à être jeté, peut être récupéré, réparé et remis en circulation. Alors oui, tout à fait. Donc euh, c'est le cas euh, ben, de, beaucoup, de beaucoup de structures aujourd'hui qui, ben, qui, qui réalisent euh, ces, cette démarche, notamment la ressourcerie de Moronalo mmh. donc qui, qui, est, qui a été ouverte en 2021, donc qui va aussi permettre ben, de recycler ces appareils électroménagers, mais pas que électroménagers, on a aussi euh, euh, tout types de, de déchets qui peuvent retrouver une seconde vie. Absolument. Et donc, ce sont des agents qui sont formés pour cela, euh, qui permettent de redonner vie à, à, à ceux qu'on euh, ben, aurait naturellement jetés euh, par le passé. C'est ça. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait, alors, pour euh, aller plus loin dans, dans le sujet euh, On a parlé de, de, de cette valeur économique, on a parlé de 11 déchetteries sur le territoire. Est-ce qu'il y a des déchetteries de prévues encore à venir sur, euh, sur le territoire Oui, alors de nombreuses déchetteries euh, sont prévues. Euh, il y a plus d'une dizaine qui sont en temps projet pour euh, les cinq prochaines années. Il y en a qui ont déjà ouvert euh, en 2022 et donc qui feront euh, partie des chiffres euh, des, des déchets pour euh, l'année 2022. Alors, euh, si je ne me trompe pas dans les chiffres, c'est 37 000 tonnes de, de déchets euh, on va dire recyclables qui ont été collectés chez nous on peut aller plus loin dans ces chiffres. Vous avez des objectifs fixés alors on peut aller plus loin et les objectifs, euh, oui, ils sont fixés, notamment par le PRPGD, donc le plan de prévention et de gestion des déchets de la Guadeloupe, mmh. donc qui nous permet en fait, de suivre cette évolution euh, à travers nos chiffres. Voilà, en tout cas vous l'avez entendu, trier, bah, c'est sauver aussi le département, c'est euh, faire gagner de l'économie au département. C'est un peu le message qu'on doit faire passer finalement, trier n'est pas euh, qu'un simple geste écologique, il a aussi une, une valeur citoyenne. Oui, oui, puisque ça nous permet de faire des, école, des économies, puisqu'il faut savoir que la collecte en porte-à-porte -porte, ben, coûte euh, oui. cher à la fois aux collectivités, mais aussi à nous, usagers euh, ben, de la Guadeloupe. Merci Christa Virginie d'avoir exposé tous ces sujets dans questions sans détour. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve pour une prochaine édition très rapidement. Mais d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes.